Hein, mon canard? Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Oui, mon canard est là. Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Etats-Unis. Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes Écoutez ça Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes Aujourd'hui, interview exceptionnelle de Tati Dani qui va nous parler du couvre-feu. Alors Tati Dani. Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes Couvre-feu à 18h, crué dans les magasins à la dernière minute. Tout de suite, un témoignage de Martin au compte de caisse. Oh, c'est bon, Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Écoutez ça. Écologie. Le One Planet Summit est accusé de gris Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Écoutez ça. Espérons de vie en baisse. Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Écoutez ça. Bonjour mes poussins, bonjour mes cocottes. Mon canard, euh, c'est une news un peu dépassée. Mais on en parle quand même. De la journée internationale des câlins. C'était en janvier.